Jeune gens, de toute façon, il est 31 et comme je le disais à l'instant, c'est une nouvelle plateforme euh, que euh, j'apprends à faire fonctionner. Donc, euh, j'espère que euh, petit à petit, je vais trouver les moyens pour que ça fonctionne bien et que euh, vous ayez à la fois le son correct et l'image euh, correcte. Euh, mieux vaut dans ce sens, effectivement, Lucie. Et euh, pendant ce temps-là, de toute façon, j'ai un autre système qui m'enregistre en même temps pour que au moins le replay soit de bonne qualité. Alors, le thème aujourd'hui, c'est euh, comment communiquer efficacement avec sa hiérarchie. Quand j'ai dit hiérarchie, au début, j'avais mis avec son manager, puis je me suis dit finalement, il y a le manager, il y a le N plus 1, il y a le N 2. En général, on n'a jamais un seul manager. Voilà pourquoi j'ai écrit communiquer efficacement avec sa hiérarchie. Euh, ça fait partie des demandes euh, que j'ai le plus régulièrement, des questions que j'ai le plus régulièrement, des, des situations compliquées que j'entends le plus régulièrement. Euh, il se passe ça avec mon manager, j'ai l'impression que euh, « il n'est pas digne de confiance » ou « elle ne m'écoute pas vraiment » ou etc., etc. Donc là aussi, si vous, vous avez des idées, des anecdotes, des choses euh, que vous voulez euh, citer, euh, mon objectif sur ce webinaire, c'est vraiment de vous donner la parole et de vous permettre justement de euh, proposer des situations et qu'on on aille sur du, euh, sur du cas concret. L'idée, pour moi, c'est de vous donner des outils, une vision différente, un angle de vue différent, pour passer des situations d'affrontement, cas numéro 1, aux situations de soumission, euh, malheureuse, mal, euh, pas agréable. Euh, donc, passer de ces deux situations avec euh, le manager euh, et trouver le moyen pour revenir à une relation équilibrée, positive, et dans laquelle on avance ensemble dans la même direction. Euh, ce qu'on pourrait appeler une coopération. Et pour qu'il y ait une coopération efficace, il faut que la répartition des tâches, des missions, soit euh, claire. Que ça aille dans un sens commun, deuxième chose. Et enfin, qu'il y ait un cadre, c'est-à-dire un ensemble de règles et de sanctions attachées, qui soit clair. Voilà pour moi les trois piliers d'une coopération efficace. Les tâches, les missions, le sens commun, le cadre, c'est-à-dire les règles, et qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect, transgression des règles. Première chose avec, que je vais voir avec vous, c'est, euh, vu de ma fenêtre, le, le, le cœur, le, le, le centre, la raison numéro un, de pourquoi est-ce qu'on se retrouve de temps en temps avec une figure d'autorité, en l'occurrence un manager ou plusieurs euh, managers, euh, dans une position euh, qui ne fonctionne pas. Donc, première chose, première, euh, premier levier possible, qui est, la force, qui est vraiment au niveau euh, euh, cognitif. Et puis après, on va aller sur un deuxième, une deuxième source possible, qui est euh, des choses qui viennent de notre enfance parfois, qui est un rapport ou des, des vieux restes de euh, figures d'autorité euh, que nous avons mal vécu dans notre enfance et donc que nous réactivons quand nous sommes face à notre manager. Et enfin, euh, le, la troisième partie de, de ce webinaire pour moi, c'est comment est-ce que du coup on construit le, les, les trois choses dont j'ai parlé, donc répartition de tâches, missions, euh, établissement d'un sens commun et enfin la construction d'un cadre qui fonctionne pour tout le monde. Donc la première chose euh, pour moi, c'est cette histoire de affrontement ou soumission. Regardez bien ce que je fais avec les mains. Affrontement, il y en a un. Donc, en l'occurrence, c'est du point de vue du manager. Donc, quand je suis en affrontement avec mon manager, régulièrement, c'est que je me mets en position plus vis-à-vis -vis de quelqu'un que je vois en position moins. C'est-à-dire que j'accuse, que je critique, etc. Donc, je me mets au-dessus de lui en termes de, de rapport de valeur. Quand je suis en soumission, c'est le contraire. C'est-à-dire que je me mets en position de moins... « Que veux-tu que je fasse Je n'y peux rien. De toute façon, c'est mon manager. J'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Je suis fatigué. » Donc, cette, cette idée des positions existentielles, soit en plus moins, soit en moins plus, c'est un des concepts fondamentaux de l'analyse transactionnelle. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu en parler. Le principe qui est là-dedans, c'est de dire que euh, euh, parfois, dans certaines circonstances, avec certaines personnes, dans certaines interactions, j'ai tendance à me mettre au-dessus ou en dessous de la personne avec qui je communique, c'est-à-dire j'ai tendance à m'accorder plus ou moins de valeur intrinsèque que la personne avec qui je suis en train de parler. Et le problème par rapport à ça, c'est que en fait, sans nous en rendre compte, nous avons une confusion entre ma euh, compétence. Par exemple, euh, lui, il est ou elle est manager, donc elle a une compétence managériale que la, qui, euh, au moins euh, d'un point de vue, au moins a priori, est supérieure à la mienne elle a une position hiérarchique, ça c'est évident, qui est supérieure à la mienne. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette personne a une valeur intrinsèque, une valeur en tant qu'être humain supérieure à la mienne. Et dans l'autre sens, si je considère que cette personne ne fait pas suffisamment son travail, vu ma fenêtre, ça ne signifie pas que j'ai le droit de dire que c'est un abruti, c'est une gourde, et donc de m'accorder une valeur intrinsèque, puisque j'ai mis le verbet, qui est supérieure à la sienne. Donc, L'idée dans, dans cette, cette affaire, c'est vraiment d'entendre de, euh, ce, euh, ce que nous sommes en train de penser ou ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas très difficile, il suffit d'écouter la manière dont nous parlons de euh, le ou la manager avec qui nous avons un problème de communication ou de relation. Écoutez vraiment et vous allez voir que très régulièrement, ce qui se passe, c'est que nous commençons à mettre le verbe être, que ce soit à propos de nous ou que ce soit à propos des autres. Exemple, encore une fois, euh, « c'est un abruti ». Euh, euh, c'est pas uniquement une histoire de, de communication, c'est un abruti et d'un point de vue existentiel différent de « je n'aime pas la manière dont il fait son travail ». D'un côté, c'est le verbe « être », c'est essentiel. De l'autre côté, c'est une action, un comportement et je dis bien que c'est mon analyse, mon impression, mon ressenti par rapport à la manière dont il ou elle se comporte. Ce qui est donc important par rapport à ça, c'est que tant qu'on est dans le verbe « être », aucun changement n'est possible. Puisque c'est soit un abruti, soit que veux-tu, je suis trop nul, tout est de ma faute, yes Ou que veux-tu que je fasse de toute façon, c'est le ou la manager. Alors bon, la situation est fermée et nous resterons coincés là-dedans. Autre possibilité, je n'aime pas la manière dont il ou elle se comporte. Et là, je suis dans une position existentielle idoine, c'est-à-dire ok, ok. J'ai le droit de dire que je n'aime pas la manière dont tu te comportes, sans pour autant t'accorder ou m'accorder plus ou moins de valeur. Est-ce que jusqu'à présent, vous me suivez Est-ce que cette histoire de OK, OK, OK, non OK, non OK, OK, est-ce que tout ça, c'est clair pour tout le monde Est-ce que vous voyez bien que le problème se joue au niveau de, est-ce que j'utilise le verbe être quand je parle de moi ou quand je parle de la personne OK pour Marie-Laurence, OK, OK, très clair, Lucie si, ça. Bon, donc. Euh, là aussi, euh, c'est important pour moi aussi de temps en temps de faire des ponts avec les autres euh, webinaires que vous avez pu, euh, soit euh, auxquels vous avez pu assister ou bien que vous avez pu voir en replay. Euh, Souvenez-vous, quand on a parlé du bon usage de la colère, l'idée c'est, euh, si je reste coincé parce que justement je, je vis ça en position OK, position non OK, et que donc je me mets à parler avec le verbêtre, et bien du coup je vais aussi rester coincé dans la plainte. La plainte étant, je dis ce qui ne me va pas, mais je ne dis pas ce que je veux, je ne fais pas de demande. Yes Alors, vous avez la plainte en mode non, enfin, OK, non OK, c'est-à-dire je m'accorde plus de valeur et donc, en fait, je vais faire une râlerie. Ouais, il y en a mort, ça fait suer, c'est toujours pareil, ça protit. Bon, OK Ou bien, vous allez avoir le génial. Ouais, mais je ne te dis pas, de toute façon, et puis personne ne m'aide, et puis tout le monde s'en fout, et puis tu as cette entreprise qui dit que... Bon, ça va Vous voyez la chose Donc... Plainte peut se faire en fonction des deux positions existentielles, soit en mode râlerie, voire agressivité, soit en mode géniasse, euh, et donc victime. Ça, c'est les deux possibilités par rapport à OK, non OK, ou bien non OK, OK. Pour donc en sortir, il faut revenir à « je viens te faire une demande », à toi, mon manager ou ma manager, et pour être capable de faire une demande, il faut passer par l'étape de euh, « en fait, il faut que je revienne à cette personne à la même valeur que moi » quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, quoi que moi je fasse. De toute façon, notre valeur est identique. À partir du moment où nous, sont, nous revenons à cet état hors du stress, parce que la définition du stress en analyse transactionnelle ou en process communication, c'est quand nous commençons à nous accorder une valeur différente de la personne qui est en face, nous sortons du stress, nous revenons à la pensée claire, et donc en fait, nous sommes capables de nous dire, oui, en fait, ce que je veux lui demander, c'est ça. Et nous sommes capables de le faire dans des termes positifs, constructifs, vous vous reporterez éventuellement, si vous le souhaitez, dans le replay du premier épisode de La Colère, en, en dessous, dans les liens sur YouTube, vous avez une fiche à télécharger sur comment faire une demande positive. Donc, euh, cette histoire, vraiment, vous de, de, de, de, voyez comment ça boucle. On pourrait dire que c'est la même chose avec n'importe quel genre de personne, mais pour beaucoup d'entre nous, le fait que la personne soit manager, automatiquement, nous commençons à lui accorder, à faire comme si cette personne avait une valeur supérieure. Ça peut être, parfois, parce que nous-mêmes, nous accordons, nous avons très envie, par exemple, de devenir manager, nous avons l'impression que le fait de devenir manager montre bien que nous avons progressé dans l'échelle des carrières, mais au lieu de dire l'échelle des carrières, nous en venons carrément à l'échelle du monde, l'échelle des êtres humains. Euh, way, il y a certaines personnes qui ont l'impression que ça va être la même chose quand ils sont parents. Vous voyez, il y a cette histoire de, euh, pour grandir dans la vie, progresser, oui mais grandir signifierait que presque on aurait une valeur inférieure avant, supérieure après. Ça, c'est complètement déconnant. Il faut vraiment sortir de ça. Donc, ça c'est pour vraiment le, le cœur de ce que je voulais vous dire par rapport au rapport avec le manager. C'est vraiment de là, vue de ma fenêtre, encore une fois, que beaucoup de ces situations euh, trouvent leur origine. Ensuite, la deuxième chose, et là, je vais y aller doucement parce que, effectivement, c'est aux frontières du thérapeutique, mais j'attire votre attention sur le fait que euh, si vous vous avez eu l'impression que dans votre histoire, vous avez eu toujours ou très souvent un rapport conflictuel à vos managers. Que d'ailleurs, ça se reporte parfois dans les rapports avec euh, quand euh, des gens vous parlent de leur manager et qu'instantanément, vous ressortez des choses très récurrentes sur de toute façon, tous les managers sont des abrutis ou de toute façon, tous les managers sont des gens euh, qui nous écrasent. Ça peut être aussi des figures d'autorité telles que euh, la police, la gendarmerie, l'armée, enfin des choses comme ça. Euh, parfois, euh, vous allez vous rendre compte que c'est vrai que chaque fois qu'il y a marqué autorité, j'ai tendance à me crisper, à me tendre et à me mettre soit en OK, non OK, soit en non OK, OK. Et donc là, ça peut être intéressant de se dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de mon enfance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient des figures d'autorité qui m'ont marqué quand j'étais petit ou petite. Exemple, évidemment, les figures d'autorité familiales au premier rang desquels les parents, mais ça peut être aussi les frères ou les sœurs aînés, ça peut être aussi euh, les, euh, les, euh, les instituteurs, ça peut être régulièrement les grands-parents, et en particulier les grands-mères, des choses comme ça. Donc cette histoire d'un schéma récurrent, parfois le fait de prendre conscience de ça nous permet de prendre conscience que eh ben, cette figure d'autorité qui n'était pas euh, positive quand nous étions euh, enfants, eh ben nous pouvons avoir tendance à remettre sa, sa, sa, cette figure-là sur la tête de n'importe quelle personne qui a figure d'autorité autour de nous. Et donc, nous réactivons des schémas que nous avions construits de manière défensive quand nous étions petits. Le fait de comprendre, parfois, détend la situation. Je vous conseille quand même de faire une tranche de travail thérapeutique pour régler cette affaire et vous rendre compte que ce qui était de l'enfance est de l'enfance et n'a plus à venir rejouer, reprendre réactiver maintenant que nous sommes adultes. Faire adieu, enfin dire adieu à son enfance, ça c'est un bel objectif thérapeutique. Ok là-dessus, sur euh, ces, ces deux, ces deux choses-là? Ces deux piliers, les, les deux euh, problèmes. Euh... J'en profite pour regarder les questions. Marie-Laurence, la règle de l'article 1, c'est du chaos, ok <rire> Il y a un jeu de mots ou. Euh... J'ai pas compris. Donc Marie-Laurent, si tu veux bien préciser ce que tu veux. Zakia est OK. Euh, Lucie, quand on manage, on voit vite en tout cas ces personnalités qui font un blocage avec le management, quel qu'il soit. Oui, oui, et ça peut être intéressant de leur dire, euh, euh, alors déjà, quel qu'il soit, toi, tu ne sais pas, parce que tu n'as pas vu toutes les figures de, de management, toutes les, toutes les figures d'autorité qu'elles auraient pu croiser. Donc, toutes les, elles font, elles font, ces personnes font un blocage avec beaucoup de figures de management que tu as pu croiser toi. Okay, attention à ne pas faire de généralité. Et un truc qui peut être intéressant, c'est de leur dire, écoute, moi j'ai l'impression que quand il y a une autorité, quand euh, tu vois apparaître une autorité, il y a quelque chose qui ne te va pas. Et comme moi je veux avoir un rapport euh, euh, OK avec, avec toi là-dessus, dis-moi ce dont tu as besoin. Euh, Marie-Laurent, ah oui d'accord, j'ai compris. Le chef a toujours raison, si le chef a tort, se référer à l'article 1, oui ça évidemment, ça serait un manager qui lui se mettrait en position. OK pour lui, non OK pour tous les autres. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir que les autres en face vont avoir tendance, en fonction de leur vision du monde, à se mettre à leur tour en OK, non OK, et donc ça va fighter, ou bien se mettre en non OK, OK, et donc ils vont se mettre en mode servile, enfin victime, par rapport au manager. Euh, et le, donc le, la règle de l'article 1, c'est du non OK, OK, ou du plus, moins. Moi j'ai de la valeur, vous, vous vous taisez, vous faites ce que je vous dis. Ok, sur, donc sur l'histoire du chaos, ok, et l'histoire... Enfin, maintenant je reprends le truc de Marie-Laurence. Dans la règle du non-ok, okay, ok, ou en fait du ok, ok, c'est ça la règle qu'on veut récupérer, que nous avons tous la même valeur quoi que nous fassions, quelles que soient nos compétences, et de l'autre côté, euh, le, euh, nous interroger quand nous avons des, des processus récurrents par rapport à l'autorité, nous interroger de... Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui se joue par rapport à mon enfance Est-ce que là-dessus c'est OK C'est beaucoup OK. <rire> Car il est déjà 13h46. Vincent a mis juste trois petits points. C'est un silence lourd de. <rire> Ou bien c'est juste que ça a Vous me dites, complétez au fur et à mesure. Donc, euh, construire un cadre euh, pour un bon fonctionnement, c'est le troisième pilier sur lequel je voulais venir dans ce, dans ce euh, webinaire. Euh, une fois que vous sortez de la position non OK, OK, ou bien de la position OK, non OK, alors à ce moment-là, euh, je vous conseille de euh, faire la, la, des demandes. Et dans les demandes, il peut y avoir des demandes ponctuelles, c'est-à-dire euh, euh, j'ai besoin, euh, je te demande de venir m'aider sur telle mission. Je te demande une formation pour m'améliorer dans tel domaine. Il peut y avoir des demandes sur des comportements. Je n'aime pas la manière dont tu me parles. Moi, ce que je veux, c'est que tu me parles comme ceci. Je te demande de faire cela. vas tu le faire Je vous le récapitule. Hein, encore une fois, vous avez une fiche qui est disponible pour euh, bien avoir toutes les étapes d'une demande efficace. Faire une demande efficace n'est pas possible tant que vous êtes pas, tant que vous ne serez pas en OK, OK. Et puis, le, après, il peut y avoir à certains moments, et moi, c'est un conseil que je vous donne dans ce webinaire, euh, quand vous, euh, quand vous, euh, vous avez l'impression que c'est quelque chose d'assez général, que ce n'est pas juste sur un truc en particulier, ben, ça va être vraiment quelque chose d'utile pour vous, bien sûr, mais aussi pour le manager ou la manager, d'établir euh, quelque chose de euh, construit fort qui définisse les principes et les bases de, vos, de votre relation. Donc, euh, première chose, c'est quoi notre objectif commun C'est quoi le sens Nous, ensemble, on est là pour faire quoi Et donc, c'est quelque chose de très, très passionnant à faire, de réfléchir avec le manager. Vous, avec lui et c'est encore mieux si le reste de l'équipe se met au travail là-dessus, de réfléchir à, nous en fait, notre équipe, par rapport à la mission générale de l'entreprise, notre mission à nous, le sens de ce qu'on fait, c'est quoi On est ensemble pour que quoi Petit 1. Petit 2, une fois qu'on a défini le sens, la boussole, qui fait quoi De manière la plus écologique en fonction des compétences de chacun. Et bien évidemment, de toute façon, quoi que nous fassions, nous aurons tous, nous membres de l'équipe, la même valeur. Et là-dessus, c'est vraiment au manager de faire le chef d'orchestre ma femme. Ensuite, troisième chose, eh ben, pour que tout ça tienne, il faut mettre une quille au bateau. Parce que là, on a mis le cap, on a mis la boussole, on a défini le rôle des équipiers, mais il faut mettre une quille. Et mettre une quille, c'est lui dire, euh, écoute, euh, c'est quoi, le, le, quoi les règles Parce que forcément, il y a des, des moments où euh, on n'aura pas la même vision du monde. Donc, il faut qu'on ait des règles qui soient officielles pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de 500 règles, trop de règles veut dire pas de règles. Mais il faut qu'il y en ait 3, 4, très fort, sur les choses vraiment importantes pour tout le monde. Une règle, je vous rappelle, si vous avez déjà participé à certains webinaires, vous m'avez déjà entendu dire ça, une règle se définit par 1. Ça commence toujours par « il est interdit de » ou « il est obligatoire de ». Sinon, ce n'est pas une règle, c'est un principe. 2. De, la deuxième chose, c'est lui dire euh, « qu'est-ce qui se passe ?» s'il si y a non-respect de la règle 1 ou la règle 2 ou la règle 3. Parce qu'une fois que la sanction est établie, alors nous pouvons euh, de nouveau, nous faisons une équipe, nous faisons un corps. Ça va sur ces, ces, ces trois choses-là Un objectif, répartition des tâches et euh, les règles et les sanctions attachées. Euh, Stéphane, j'anticipe une, une réception délicate si je vais voir ma chère pour lui dire que je n'aime pas la façon dont elle me parle. Oui, c'est possible que cette personne ne va pas aimer parce qu'elle euh, euh, va se sentir potentiellement remise en question. Mais ouais, tu vois bien la phrase que je viens d'utiliser, remise en question. Il va donc bien falloir préciser, comme moi je l'ai fait avec vous, lui dire, attention, je te respecte en tant que personne, le dire avec vos mots, et que la personne comprenne bien que ce n'est pas elle que tu remets en question, mais un comportement. Et ça, je vous promets que c'est la clé sur énormément de situations compliquées. Il y a énormément de gens qui euh, euh, en, en utilisent encore cette phrase de « Oui, ben, de temps en temps, il faut se remettre en question. » Non, il n'y a pas de raison de se remettre en question. Il faut remettre en question une chose ou la manière dont nous nous comportons. Oui, ça, régulièrement, ça, c'est possible, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on va en changer, mais on peut se questionner là-dessus, en particulier en utilisant le regard des autres. Voilà des choses que vous pouvez dire aux gens qui sont autour de vous. Et évidemment, euh, si la personne en face de toi le vit mal, bien évidemment, ça n'est pas votre responsabilité, c'est la sienne. Yes Donc, c'est elle qui prend cette décision qui n'est pas juste, qui n'est pas une bonne décision. Donc, évidemment aussi, je vous conseille de ne pas faire ce genre de discussion, échange, recadrage dans des moments où la personne est sous stress sévère, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc là aussi, vous verrez dans la fiche que j'avais mise sur comment faire une demande efficace, il, a, il est bien dit au départ, attention à vérifier si la personne est ok pour faire ça. Et par exemple, vous pouvez aussi dire, utiliser ce que je viens de vous dire sur le sens, l'émission et le cadre, dire à cette personne, écoute, moi mon objectif numéro un, c'est de fonctionner efficacement, positivement avec toi. Pour ça, j'ai une demande à te faire. Est-ce que c'est ok pour toi qu'on en parle maintenant ou à un autre moment Si vous dites ça comme ça, donc clairement en plus-plus, j'ai pas... Ben, je me dis que euh, la plupart des gens vont accepter ça. En revanche, si vous dites, dis donc, il y a un truc qui commence vraiment à me gonfler dans la manière dont tu me parles, et ça serait pas mal qu'on en parle maintenant avant que ça monte trop loin, <rire> là, tu es que ça ne va pas être accepté. Ça te parle, Stéphane, la, la manière dont j'ai proposé la chose Et en même temps, Nesrine, ou dis-moi si, euh, parce que tu as un petit euh, onglet rouge avec un petit cul, donc j'imagine que ça veut dire « question », est-ce que tu as une question Pendant bon, ce temps, Stéphane ou les autres, hein, dites-moi euh, comment, comment ça se passe. Cool pour Stéphane. Euh, Vincent, je suis ravi de voir que tu t'es reconnecté. Oups. Euh, et Nérine, dis-moi euh, si tu avais une question. Et moi, il est 52. J'ai euh, fait le tour des trois choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, à, maintenant, à partir de maintenant, à vous les studios, à vos j'ai posez-moi vos questions, dites-moi euh, euh, voilà, comment... Je pense que si vous cliquez sur la petite main où il y a marqué « speak », je dois pouvoir vous filer la parole, vous donner la parole même. Donc, vous me dites. Non, pas de questions. Oui, avec S. Oui, avec S. Ah oui, Nesrine. Ça va, merci. Je crois en plus que je t'ai déjà demandé on sur moi. Euh, alors, quelqu'un a-t-il une question Remarque, commentaire, suggestion Allez-y. C'est le moment, c'est pour vous. Et j'ai tenu, j'ai réussi à tenir le timing que je m'étais donné. Qu'on ait un peu de temps justement en finale. Profitons-en. Pendant ce temps-là, ok pour Mesrine. J'ai raté des choses. Non, ça a l'air que c'est bon. Je n'ai pas raté. Viens, quelqu'un qui t'explique. Marie Laurence, yes. Alors tu vas me dire si ça marche. Est-ce que Marie Laurence, tu peux parler? Marie-Laurence, a priori, j je t'ai proposé, enfin, donné la parole, mais visiblement, ça marche pas super. Si, non Attends, euh, -ce que Marie -Laurence oh, ça m'énerve j'aime pas. Euh, re, re, remets un coup de main, enfin, euh, refais ça, euh, Marie-Laurence. Et pendant ce temps, je vais répondre à la question de Lucie. Comment suggérer quelque chose sur l'organisation d'une équipe sans blesser son manager Jeunes gens. Deux choses dans cette phrase. Il y a deux choses qui devraient vous sauter aux yeux. Allez, à vous de dire. La question de Lucie, c'est comment suggérer quelque chose sur l'organisation d'une équipe sans blesser son manager Il y a deux choses qui doivent vous accrocher les oreilles à toi aussi, Lucie. Allez, c'est à vous de bosser. Ah, Marie-Laurence rejoint. Yes, ça marche. Hein, allô oui, je t'entends. Alors, je vais, je vais euh, euh, boucler sur euh, la, la question de Lucie. Euh, Lucie, faire une demande n'est pas suggérer. Donc, arrêtez de se suggérer, parce que suggérer, il y a une tentation à se mettre en moins plus ou en non OK, OK. Donc, faites une demande sur l'organisation d'équipe. Très bien. Sans blesser le manager, retirez-vous cette deuxième erreur. Vous n'avez pas le pouvoir de blesser qui que ce soit. Si la personne se sent blessée, par rapport à quelque chose que vous avez suggéré en plus plus, vous, vous vérifiez que vous suggérez en plus plus. Fin de l'histoire. Yes. Donc ça c'est vraiment important. Attention au mythe qui est caché dans cette question. Donc vous suggérez, vous le faites en plus plus, et après la personne dit, vous dira éventuellement oui, mais attends, là euh, je suis pas tout à fait à l'aise avec ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que tu viens, euh, euh, tu rentres dans mon territoire. Bah, là vous allez pouvoir gérer sa euh, crainte à lui ou elle. Mais commencez par vous. À vous mettre en position moins plus ou plus soin. Tu me dis Lucie si c'est OK pour toi. Et Marie-Laurence, c'est à toi. Vas-y. Je t'écoute avec passion. Juste une question. Quand on est manager soi-même, yes. pourquoi euh, on a besoin de faire, euh, demander à l'équipe de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire Ce yes. n'est pas, pas le moment de l'aborder, mais est-ce que tu as prévenu quelque chose pour vous aider à, à des fois être en plus-plus alors qu'on est ben, on a tendance à faire du plus-soin Yes. Alors, euh, je pense que c'est un super sujet de webinaire. Et ce que je te propose, c'est que toi et moi, on va se faire un, un, un rendez-vous court, hein, si tu es OK, un 5-10 minutes juste, pour définir ça serait quoi le manager qui serait utile, le webinaire qui serait utile à une manager comme toi. Parce que si c'est utile pour toi, ça, ça peut être utile à d'autres. Okay Mais ce que je vais répondre tout de suite, pour ne pas laisser le truc euh, en suspens, c'est euh, le fait de donner un ordre, parce que ça pourrait être ça, hein, donc maintenant que vous faites ça, il n'y a pas de discussion, euh, ça peut être tout à fait se faire en plus-plus. C'est notre culture post 68 art qui pense que donner un ordre, c'est forcément écraser les gens, n'importe quoi. Ça va Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un « fais ça maintenant » que tu t'arroges une valeur supérieure. L'autre peut lui avoir l'impression que tu fais ça, mais à ce moment-là, ça sera juste de lui dire « écoute, je ne m'accorde me pas, pas une valeur supplémentaire » En revanche, ma compétence, ma mission, ma tâche, c'est de faire que ceci soit réalisé avant telle date. Donc, ordre maintenant. Et je te propose qu'on se revoie après pour vérifier sur le comment, mais pour la prochaine fois, parce que là, il y a urgence. Okay. ok, ça va Mais l'idée de donner un ordre dans notre culture traîne un peu l'idée que... Donc, ça veut dire que forcément, on, on se donne... Non, ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas marqué dans le décherel, vers mode impératif, ne jamais utiliser un. Hein vrai. Je comprends ce que tu dis, mais je, je, je mal à la <rire> Viens, on va se faire un webinaire spécial manager auquel les autres pourront écouter quand même. Auquel les autres pourront écouter. Oui, bon, bah pour le Français ça sera un autre jour. Euh, Lucie es, répond. Est-ce que c'est ok pour toi, euh, Marie Laurence Oui, oui, bien, tu peux, pas arrêter, tu peux, pas. Je peux arrêter. Je peux t'arrêter. Non, mais tu peux <rire> la carte Et alors, quand je regarde sur le bouton, il y a marqué Eject Presenter. C'est pas du tout gentil, gentil, ce truc. Ouais, je... <rire> Alors, Lucie dit euh, « euh, dissocier le rôle de la personne et ses histoires de plus, plus, plus, etc. » Exactement. Et ce n'est pas parce que tu lui demandes quelque chose que tu prends sa place. Si je viens dîner chez toi et que je te demande du fromage, est-ce que pour autant, c'est devenu ma maison Qu'est-ce que c'est que cette affaire On te parle, ça Yes <rire> euh, Guy dit « Comment réagir par rapport à quelqu'un qui se met en plus moins alors qu'on est en plus plus ben Lui dire déjà, lui dire. Écoute, moi j'ai l'impression de communiquer avec toi en me mettant en plus plus. Peut-être est-ce que c'est pas ce que je fais Parce que il y a ça aussi. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que sans m'en rendre compte avec toi, je suis en train d'activer un truc qui est pas en plus plus. Et ce dont moi j'ai l'impression et je te dis factuellement pourquoi, j'ai l'impression que bah, c'est un peu comme si tu essayais de, prendre, de te mettre en position dominante et d'accélérer le mouvement, etc. Est-ce que ça te va si toi et moi, on se remet à égalité, chacun avec ses compétences et qu'on discute Donc dire ce qui se passe vu de votre fenêtre, et préciser que c'est vu de votre fenêtre, et dire quelle est votre intention à vous. Et ensuite, laisser la personne réagir par rapport à ça. Tu me dis, Guy, si ça te cause. Euh, <rire> Bertrand lui a trouvé la bonne idée. Non, t'es pas bien, parce que forcément, au moment, ça va se voir. Euh, tac tac tac tac tac tac. Lucie a récupéré. Sibyl, Vas-y, accepte. Donc là, j'ai fait accept. Donc théoriquement, tu dois pouvoir rejoindre comme l'a fait Marie Laurence. Dis-moi si ça marche. Parce que je vois qu'il est 50 neuf Mon angoisse avec le timing. <rire> Chat. Alors, Attends. Euh, ça me cause. Cool. J'ai une formation qui commence. Je vous salue, jeunes gens, et merci, Aurélien. Merci à toi, Olivier. Allez, Sibyl, j'aimerais bien t'arriver à rejoindre. Le... Marie-Laurence, tu peux mettre dans le, dans le chat comment toi, t'avais fait pour rejoindre ah, Il est 14h, vite, vite <rire> marche point trop. Chat. Toi, comme merci Yes. Bonne bonne, euh, bonne sieste alors, Lucie. <rire> Après cette pause déjeuner agréable. <coughs> bon, jeune Jean, il est 14h. Sybille, je te propose de m'envoyer un message pour me poser ta question. Euh, je propose de faire un test qui ne fonctionne pas et il faut dire OK quand même. Bon, je vais, on va retester ça. Je vais tester. Euh, dire à quelqu'un, je sens que tu as un discours qui me tend à me dominer. Dans lequel, en tout cas, c'est moi que c'est comme ça que je le ressens. Euh, ça, c'est ça qu'il faut faire. Bon, Sylvie, euh, je te propose de m'envoyer un message où me, on se fait un call, comme Marie-Laurence, n'oubliez pas, euh, pour vérifier euh, ce qui reste en suspens. Euh, J'espère que vous avez eu plaisir à euh, cette demi-heure. Faites-moi des demandes, faites-moi des commentaires, posez-moi vos questions pour que je complète, euh, soit sur mon blog, soit euh, sur la chaîne YouTube en direct, comme d'hab. Je vous souhaite une extraordinaire journée et une non moins extraordinaire et joyeuse semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, à 13h30, même lieu, pour ce coup-ci comment communiquer efficacement avec un masque. Parce que je crois que nous sommes tous soumis à ça. Je vous souhaite une très belle journée.